Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Arduino avec le plugin ArduBlock. Dans le dossier Arduino augmenté, cliquez sur le fichier Arduino. Il faut attendre quelques secondes pour que celui-ci soit chargé. Ensuite, cliquez sur outils. Dans un premier temps, vérifiez que le type de carte, c'est bien celui de Uno qui est coché. Attention par rapport à l'aviation que vous utilisez, la disposition, l'emplacement et la domination peuvent varier. Puis, on vérifie c'est le bon port qui est coché alors généralement on utilise le dernier port de la liste. On clique dessus maintenant on va cliquer sur outils et cliquer sur art du bloc. Donc, voilà votre fenêtre de programmation. Alors Elle est composée de trois zones. La première centrale où vous allez réaliser votre programme la deuxième en haut avec une barre d'outils où vous pourrez euh, rajouter un nouveau programme, enregistrer votre programme, ouvrir un, un programme déjà existant, téléverser votre programme via la carte Arduino et vous avez un moniteur série qui permet de vérifier euh, des données. Dans la partie de gauche vous avez différents types de blocs pour réaliser votre programme. Alors je vais vous montrer euh, Comment téléverser maintenant votre programme dans la carte, en réalisant un programme quelconque. Alors on veut par exemple, grâce à un bouton, allumer une LED. Donc on clique, hop, on va chercher une condition. Donc si le bouton est appuyé, alors on allume la LED. Ici, vous avez le port sur lequel est connecté votre groove. Hop. Et ici, vous avez l'état de votre LED. Soit allumé, soit éteint. On veut qu'elle soit allumée si on appuie sur le bouton. Hop. Maintenant, pour téléverser votre programme dans la carte Arduino, vous allez cliquer sur téléverser vers l'Arduino. Ici il faudra cliquer sur annuler et ici on peut voir le, télé le téléchargement s'effectuer. Donc ici votre téléchargement est terminé, si jamais euh, vous n'avez pas coché le bon port ou que le programme n'est pas bon, ici vous aurez un message comme quoi le téléchargement a été échoué et généralement vous avez la couleur pour orange à la place du vert.